Bonjour à tous, nous sommes le 30 septembre 2020, donc euh, le dernier jour du mois de septembre. On a eu un mois de septembre pas mal chaotique. Hier, on a eu le débat euh, euh, entre Joe Biden et euh, Donald Trump euh, aux États-Unis. Et euh, ça s'est soldé par un, bon, on dit un match, un chaos. Euh, il, y avait, il y avait beaucoup de confusion dans le fond. On n'a pas rien appris de nouveau, mais on connaît les positions des deux... Euh, bah, de, du président et de celui qui aspire à la présidence Joe Biden euh, Joe Biden a été quand même bien on doit le dire euh, mais par contre il y a beaucoup de points qui sont sortis euh, par exemple que Joe Biden dans le fond euh, était euh, pas un fervent partisan n'était pas un fervent partisan de la politique euh, du New Deal euh, d'Ocasio-Cortez euh, et elle a parlé ce matin à propos de ça, mais peu importe euh, moi ce que je veux dire, euh, ce, que, ce que je veux voir dans tout ça c'est au niveau économique et euh, en ce moment on est vraiment dans un chaos il n'y a rien qui s'est vraiment réglé avec euh, euh, le débat on n'a rien appris de nouveau, euh, Trump va continuer sa politique euh, monétaire euh, appuyée par la Fed et Joe Biden lui va tout simplement euh, euh, en remettre encore plus et le plan qui euh, est euh, fait par les démocrates et euh, ce matin, euh, a dévoilé ce plan-là. Il était déjà dévoilé, mais euh, on en a remis après la journée du débat pour peut-être euh, mousser un peu la... la... La, la... Ce qui est arrivé au débat, dans le fond, il est arrivé rien. C'est encore plus le chaos. Mais l'économie, la, la réalité économique est encore plus chaotique. Dans le fond, euh, la Fed euh, euh, va encore euh, continuer à injecter. Mais dans le fond, il n'y a rien qui sort réellement de cette injection massive. Euh, euh, les gouvernements euh, à travers la planète euh, essaient de trouver tous les moyens possibles pour repartir la machine. Mais pourtant... <rire> On reconfine les gens un peu partout. Mais ici, j'ai une nouvelle qui est très, très importante. Je l'ai pas mis dans les, mes, mes, mes, mes, mes onglets, mais quand même, c'est que l'opposition commence à se réveiller. Les, le Parti québécois demande des explications à à la CAC et euh, aussi Québec solidaire, donc euh, je trouve que c'est vraiment vraiment positif euh, dans le fond la CAC se trouve à donner des euh, bon, on va rendre telle zone orange, rouge sans donner trop d'explications, Arruda lui on le voyait aujourd'hui posé avec une, <rire> pas une photo qui l'avantagait dans la presse donc euh, non, Arruda doit donner des, des expl les explications il dit, il dit dans l'article qu'il n'y a rien à cacher mais dans le fond on donne des explications euh, et en France je vois, en tout cas beaucoup de personnes qui commencent vraiment à remettre en doute ce deuxième confinement. Est-ce que c'est vraiment justifié? Euh, ici, l'économie, écoutez, c'est terrible, les petites entreprises et avec un, un, un confinement qu'on... Parce qu'on parle de confinement, c'est pas nécessairement un vrai confinement, on, on, on dit que certaines zones vont devenir plus rouges, moins jaunes, tout ça. Donc on est en train de dire euh, qu'on va euh, arrêter l'économie dans certaines zones. J'écoutais une dame euh, avec une petite entreprise, euh, je sais pas si c'était un petit café, quelque chose était découragé, elle pleurait, donc... Euh, non, sans justification, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Donc, c'est sûr que la situation est très chaotique. Au niveau de ce qui va se passer au mois d'octobre qui s'en vient, septembre, c'était sous -so. on a eu une dégringolade, on s'est repris un peu. Aujourd'hui, ça monte un petit peu. L'or est encore en consolidation. Hier, on a eu une montée, mais encore, il y a une tendance. On va le voir dans les graphiques à la fin. Vous allez voir qu'il y a une tendance qui devrait absolument être brisée pour qu'on reparte à la hausse. Euh, C'est pas fait. Donc, pour l'instant, on consolide. Euh, C'est un coin, un creux qui pourrait être très très achetable, en tout cas c'est ce que USB en pense et plusieurs autres, au niveau de Fang des Fang, on est dans une euphorie encore mais qui s'est un peu calmée mais euh, la précarité de, de du marché des, euh, des actions technologiques euh, est très très très euh, présente, euh, on a des personnes qui commencent à en parler euh, donc euh, on va voir tout ça, on va commencer par euh, justement le, le fameux débat d'hier, euh, j'ai euh, écouté en partie le débat, j'en ai discuté ce matin avec euh, de certaines personnes. Donc, euh, non, le débat n'a rien apporté de nouveau. C'est un... Bon, on dit... Euh, ça, c'est dans CNBC. Là. Euh, le débat, premier débat, c'est un débat vicieux. Dans le fond, on n'a rien eu de vraiment de, de nouvelles. Oui, on a, on a vu que Joe Biden a dit qu'il n'était pas nécessairement pour le, le New Deal. Là, vert là, que qu'on veut tout transformer l'économie en, en économie verte euh, et s'est montré quand même plus capitaliste. Euh, ce qu'on doit noter, c'est que Trump euh, avait pas besoin de de parler tant que ça. Euh, Trump n'arrêtait pas d'intervenir dans la, lorsque Joe Biden répondait et c'est dans le fond Trump avait rien à à, à gagner à faire ça, mais c'était vraiment euh, impulsif comme euh, euh, comme déclaration, et il n'avait vraiment rien gagné. Il aurait dû simplement laisser aller le débat. Et euh, Joe Biden, lui, de son côté, euh, est allé sur euh, la sécurité, parce que vu que M. Biden a des difficultés. Euh, euh, mais euh, non, on doit dire que Biden a quand même performé. Euh, bon, c'est sûr, que les médias traditionnels disent que c'est un c'est un débat de chaos euh, qui a rien eu de d'extraordinaire de, mais d'ailleurs les débats euh, sont pas nécessairement là pour euh, euh, les, les bases les bases électorales sont déjà euh, gagnées d'avance euh, Au niveau de Trump il y a sa base électorale au niveau de Biden bah euh, ben, il y a sa base aussi mais euh, là on voulait vraiment ressortir que Biden était pro euh, euh, le New Deal avec euh, euh, OAC euh, aussi avec euh, Bernie Sanders euh, Trump a insisté là-dessus souvent, euh, les communistes mais euh, non, Trump euh, Biden n'est pas rentré dans le jeu donc Biden ne voulait vraiment pas s'associer nécessairement, en tout cas c'est ce qui est, est ressorti du débat, parce qu'on sait comme je vous avais dit, il y a deux clans euh, chez les démocrates, il y a les conservateurs les plus conservateurs et il y a les communistes, les socialistes ceux qui sont plus euh, euh, Bernie Sanders, c'est le chef euh, qui qui aurait dû euh, gagner euh, la course à la chefferie, mais dans le fond, on a nommé Biden parce que on n'avait pas d'autre choix. Donc, euh, non, euh, on se trouve être vraiment dans un, un concours de circonstances qui fait en sorte que aucun des deux euh, n'est gagnant. Euh... Ici, ben, nous, justement, on va parler d'économie parce que dans le fond, on a parlé de débat, les élections, mais euh, la réalité, c'est euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On sait qu'on est encore, ou on retourne encore en confinement euh, et euh, avec euh, pas nécessairement plus de, de morts, même pas d'hospitalisation, mais on craint, on craint. C'est ce qu'on dit aux médias, dans les médias traditionnels et on donne pas d'explications. Euh, donc, euh, mais sur les... Euh, le CDC aux États-Unis, et ici euh, au Québec, l'Institut national de la statistique, euh, c'est clair et net. Euh, le nombre de morts n'est pas en, en recrudescence, ni le nombre d'hospitalisations. Ce qui est en recrudescence, euh, c'est vraiment le, le, le nombre de contaminations. Et euh, si je vous réfère à ce qui était dit il y a deux trois mois, ben, vous connaissez le discours euh, là deux trois mois, trois quatre mois lorsque. Euh, Arruda, notre Arruda national, et même au niveau de Fauci, aux États-Unis disait la même chose, c'est que dans le fond, il faut qu'on soit contaminé, c'est bon pour que le virus puisse, eh qu'on puisse, notre corps puisse s'adapter collectivement à, à ce virus-là, et qu'on puisse développer de l'immunité, et là on a changé complètement le discours, et ça continue donc jusqu'à l'élection de Trump qui s'en vient, on est à un mois d'élection, ben, un mois et trois jours euh, de l'élection de, de Trump, donc on va avoir un mois de euh, docteur probablement encore chaotique et euh, le débat ressort euh, cette réalité-là donc euh, non, on va avoir encore du... Euh euh, du chaos dans, au niveau des indices boursiers au niveau de l'économie euh, euh, de l'injection euh, dans le système mais là par contre aux États-Unis on veut attendre et euh, c'est pas nécessairement bien d'attendre parce qu'il y a beaucoup beaucoup de familles qui sont vulnérables aux États-Unis et qui attendent l'aide, la nouvelle aide des gouvernements qui a été promis euh, donc c'est l'article qui se trouve dans le CNBC les familles les plus vulnérables, vulnérables d'Amérique pourraient faire face à une crise financière si l'aide gouvernementale disparaît selon la FED. Euh, donc, euh, ça c'est la FED qui a dit ça. Le contrôle, le, les contrôles de relance et l'amélioration des allocations de chômage qui ont aidé les Américains les plus pauvres à surmonter la pandémie de coronavirus sont en danger, euh, sont en danger de se terminer je t'en. Euh, J'attends les finances des euh, plus vulnérables économiquement dans une chute libre. Donc, on a besoin des aides gouvernementales. Et ce qu'on a vécu au mois de mars, euh, c'était vraiment terrible. On a paralysé l'économie et là, c'est encore la démarche qu'on fait. Et pendant tout le mois d'octobre, c'est ce qu'on veut faire. Confine, euh, confiner euh, arrêter les rassemblements arrêter les spectacles arrêter euh, toute forme de vie heureusement en France euh, à Nice, euh, les restaurateurs contestent la décision des gouvernements de fermer à 22h. J'ai vu les nouvelles. Je trouve que c'est extraordinaire au moins dire, regardez, c'est quoi vivre? Est-ce qu'on va, on a économisé toute une vie et là, on se retrouve à rien? Euh, non, il y a des personnes, des, des restaurateurs en tout cas, euh, qui ont décidé de contester ici. j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Mais comme je vous dis, l'opposition commence à parler et c'est très, très important. Parce que dans le fond, le chaos économique est vraiment là. là euh, et euh, l'automne s'annonce désastreuse, et l'hiver, encore plus, et, euh, bon, c'est une nouvelle, ben, c'est un exemple, dans le fond, là. Euh, Disney va supprimer 28 000 emplois dans les parcs à thème à thème américain, mais je comprends, on, on arrête tout ça, on paralyse ça, on crée de la peur, on, le climat de peur euh, au niveau économique, au niveau, donc, euh, des personnes qui ont des sous, ce qu'ils font, ils remboursent, le dette, euh, ils remboursent encore plus leurs dettes euh, qu'à temps qu normal parce qu'on avait on était porté un peu sur la dépense et maintenant on essaie de, de rembourser les dettes, d'économiser, d'attendre ce qui va arriver euh, donc euh, les personnes globalement ont plus d'argent, je parle pas des, des personnes pauvres, les personnes pauvres ont besoin de l'aide immédiate pour continuer à, à vivre tout simplement donc euh, et on a euh, des euh, ça, ça se trouve être dans Forme. Donc, c'est un article que j'ai lu ce matin. Euh, bon, le, celui qui, qui écrit quand même Forme. Ça s'adresse, en tout cas. C'est ce qu'ils veulent faire, mais maintenant, c'est disponible à tous. Euh, à une classe d'élite, qu'on dit, donc... <rire> C'est supposé d'être des personnes très très intelligentes, euh, donc euh, je suis à nouveau hors marché et l'article parle de ça. La semaine dernière, mon portefeuille a commencé à mal fonctionner et pour ne pas y, y mettre un point, point. Enfin, j'ai perdu beaucoup d'argent en une journée euh, que le large marché ne me suggérait. Enfin, c'est traduit, c'est pour ça que c'est un peu mal traduit. Euh, au fil des ans, cela a toujours précédé un crash pour moi. J'ai tout vendu. À l'exception de trois situations spéciales, je suis maintenant 80% en espèces. Donc, euh, ça se trouve être un message qui est assez... Euh, qui, qui, qui reflète euh, une peur de, de ce qui pourrait arriver. On pourrait peut-être connaître un autre crash au mois d'octobre. On sait que le mois d'octobre, c'est le mois des crashs, donc... Euh, il y a plusieurs personnes signalent d'alarme qui commencent à, à ben, des personnes qui commencent à allumer les lumières rouges faire attention de ce qui pourrait arriver et euh, c'est un, un milliardaire un investisseur qui se trouve à... ok on va c'est euh, l'investisseur milliardaire Léon Copperman euh, dit-il qu'il y a trop marché boursier alors qu'il met en garde contre le danger des actions de Fang, ce que je vous ai souvent parlé qui ont une grande proportion euh, qui font partie d'une grande proportion de l'indice Standard Poor euh, puis euh, <rire> j'ai trouvé l'article très très intéressant c'est pour ça que je voulais la, vous la partager Léon Copperman le PDG euh, milliardaire de 77 ans du hedge fund euh, Omega Advisor a beaucoup euh, de réflexions sur le marché boursier où comme il dit trois marchés boursiers, il y a trois marchés boursiers et euh, je vais aller regarder avec vous ce qu'il dit, lui euh, c'est une information que je vous donne le premier marché boursier est ce qu'il qu appelle le marché fang là il parle de justement du secteur des te technologies qui se trouve avec le Première, selon lui, la première partie du marché boursier. Euh, et ce qu'il dit en gros, c'est que euh, le marché, oui, a donné beaucoup de rendement les derniers mois, mais euh, il a également déclaré qu'il serait qu'il ne serait pas surpris si une taxe sur les bénéfices excédentaires est imposée aux bénéficiaires de la pandémie. Ah, ok, donc c'est un petit peu plus loin. Euh, c'est où avant? Euh, il met en garde, donc, euh, il dit euh, Action capitaine, déclare un d'échec, on ferait beaucoup. Ce qu'il dit en gros à propos du FAN, il dit on pourrait tomber dans un, un marché euh, baissier parce que les bénéfices euh, sont pas au rendez-vous, dans le sens qu'on a anticipé beaucoup, beaucoup de bénéfices, mais avec tout ce qui s'est passé au niveau du bouleversement, euh, on pourrait comme connaître euh, une dégringolade des... Euh, euh, de, de Fang, j'essaie de trouver où est ce que j'ai lu ça je l'ai lu dans l'article, je ne le trouve pas rapidement comme ça euh, il a dit que le taux de chèque de 20% ferait beaucoup plus stériliser les actions euh, qui euh, réussissent Ah, c'est ça, euh, c'est où Zigg, -il. il dit qu'on pourrait, euh, vu qu'on a eu un... le problème avec les actions, c'est euh, le grand marché connu, on, on a connu un grand cycle là, euh, le taux d'échec est généralement élevé. C'est là que je voulais dire. C'est que dans le fond, le cycle des, de FANG, la, la hausse spontanée qu'on a eu depuis des, des mois pourrait être à la fin de ce cycle-là. Et on pourrait... Il euh, compare bah, ça euh, euh, le, le 50 actions à grande capitalisation des années 70 et dit euh, que ça pourrait euh, dégringoler ou le FANG. C'est la première partie du marché. La deuxième partie du marché... Le deuxième marché, pas parti, mais il appelle ça comme ça, c'est le marché de Robin Hood, euh, euh, faisant référence au courtage d'actions euh, à coût zéro. Et ça, on sait très bien que depuis le confinement, euh, le courtier Robin Hood euh, a explosé les, les inscriptions de, de jeunes boursicoteurs qui sont rentrés dans le marché et qui ont fait exploser certaines euh, actions. Une action en faillite qui, par exemple, hurts en dif difficulté en faillite ou en difficulté hurts american online puis kodak kodak on, si vous voyez le graphique hein, c'est effrayant euh, kodak a fait un pic là et c'est vraiment de la pure spéculation ceux qui sont rentrés rapidement rapidement si on a le temps on va aller voir ça tout à l'heure à la fin mais donc c'est des actions qui sont très très très relié à la spéculation des euh, jeunes courtiers, des euh, jeunes euh, qui sont entrés avec euh, le courtier euh, euh, Robinhood donc euh, c'est le deuxième marché et le troisième marché, c'est le reste du marché euh, il y a beaucoup de valeurs là-bas vous devez simplement gérer votre risque en conséquence, donc euh, c'est en gros c'est ce qu'il dit, on a trois marchés FANG euh, ben, il appelle ça, qu'on on divise le marché en trois, mais on dit qu'il y a trois marchés il y a le marché euh, de Fang euh, Facebook, Apple, Amazon euh, euh, Google euh, Microsoft et puis il y a le marché des spéculateurs avec Robin Hood et le troisième marché c'est le reste donc euh, si on a le temps, on va le voir Kodak tout à l'heure euh, là maintenant, justement, face à ça c'est un, un simple graphique que j'ai trouvé sur King King Ross Gold, je crois oui, c'est vient, vient de là et on nous montre euh, ce qui pourrait arriver, il n'y a rien de fait ici, c'est une possibilité qu'on aurait une possible tête et épaules renversées euh, euh, renversée qui pourrait précipiter le marché vers une dégringolade, mais c'est écoutez, c'est euh, une possibilité qu'on soit qu'on ait connu ce fameux sommet de marché ici là euh, vers les 11 000 quelque chose là, euh, au niveau de là on parle de l'indice Nasdaq là. donc et qu'on soit on a eu une reprise qui est peut-être pas finie et qu'on aurait une tête et épaule inversée qui nous précipiterait le marché comme dans les années 2000 au niveau de FANG je parle et ça c'est sûr que si FANG dégringole le reste va suivre donc euh, l'article que je voudrais que je voulais vous parler aussi presque on est presque à la fin c'est le bazooka de la des cassé les prédirects sont-ils les prochains donc c'est un article dans... Real euh, Investment Advice euh, qui est vraiment bon on parle que dans le fond euh, la Fed continue à injecter sa monnaie et on explique dans l'article on ne lira pas tout mais je voulais vous donner peut-être un peu de, euh, de, de de quoi parle l'article c'est que dans le fond l'argent, même si on crée de l'argent dans un système, ça se résume à ça euh, le système euh, doit grandir en fonction de la masse monétaire injectée dans le système et en ce moment c'est pas tout à fait ce qui se passe c'est même, là on parle, c'est vraiment un article intéressant, je vais mettre le lien en, en, en, dans le, le, la vidéo. Et là on parle tout simplement que la dette, bon, vous connaissez, le graphique, la dette a explosé, surtout 2020, la crise du coronavirus. La dette même des entreprises a explosé. On donne comme solution aux entreprises endettez-vous encore plus et je pense que c'est ça ici euh, on a les banques euh, ont été, se sont remplies les poches mais on a injecté beaucoup d'argent dans le système on a injecté de l'argent aux citoyens et les banques ont de la difficulté à prêter les banques elles-mêmes ont peur donc ce qui arrive euh, les entreprises qui veulent continuer, survivre, les gouvernements oui ont donné, ont prêté aux entreprises mais les banques, euh, si une entreprise veut voir une banque pour emprunter euh, la banque est paralysée euh, elle a peur, donc elle contribue à créer encore plus le climat de peur et les banques euh, ne, ne prêtent plus les consommateurs euh, eux ont remboursé leur carte de crédit euh, ont remboursé leurs prêts donc on est dans une situation euh, vraiment de, de stagnation, hein, et, et ça bouge plus, Il y a, y a, ça bouge plus, l'économie, avec le, la vélocité de la monnaie que je vous ai montré souvent, euh, c'est ça la situation, c'est qu'on euh, est rendu dans un, un contexte où euh, c'est paralysé, et encore plus avec la crainte engendrée par la crise du corona, où on, on est en train de dire aux personnes « restez chez vous, ne consommez plus euh, », donc c'est un... un de l'économie. Euh, L'élection de Trump, comme je vous le dis, ça va être chaotique. Euh, je pense encore une fois que Trump va remporter, mais de euh, toute façon ça change pas grand chose de penser qu'un ou l'autre parce que Trump euh, va contester l'élection et Biden aussi donc euh, ça va être le chaos le chaos va se poursuivre aux États-Unis et la Fed va encore injecter de l'argent mais l'économie réelle elle, va en souffrir parce que dans le fond euh, les pauvres, comme je vous ai dit, les personnes qui sont plus pauvres ont des difficultés à arriver parce qu'ils ont perdu leur emploi la précarité des emplois les baisses de salaires aussi qui vont venir Et ici un article euh, de USB, je vous l'avais partagé dernièrement. Euh, donc, c'est plus en détail. acheter de l'or pour vous préparer à une élection contestée. Donc, euh, ce, qui arriver, euh, mois... Qu ce qui va arriver pendant le mois. Qu'est-ce qui va arriver pendant le mois d'octobre? On va vraiment vivre une situation très, très chaotique encore et à l'élection de Trump. Ça va vraiment, vraiment bouger comme la, ce qui est arrivé il y a quatre ans. Euh, USB euh, dit euh, que dans ces temps-là, il faut se préparer et acheter de l'or. Euh, L'article est très, très bon, mais euh, c'est euh, vraiment dans un... On, on est en consolidation et on pourrait revirer tout simplement pour que l'or explose euh, dans ces temps-là, ou encore, consolider encore pendant des mois, on n'a aucune idée, mais euh, USB recommande à, à ses clients euh, d'acheter de l'or. Et euh, ça, ça se trouve être l'or à long long terme. Et euh, on a eu une Golden Cross, euh, ça c'est la croix euh, euh, d'or, qu'on se trouve à avoir avec la moyenne mobile 50-200, c'est arrivé, il faut pas l'oublier, c'est arrivé en janvier 2019, et depuis ce temps-là, on a des hauts et des bas, mais en montant. Et on est encore en, en consolidation ici, comme je vous dis. Mais la moyenne mobile 50, oui, a été cassée, comme elle est cassée ici en mars. Mais la moyenne mobile 200 jours, sur un graphique quotidien, est en hausse. Et surtout ici, on est en survente. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, euh, c'est à peu près le, le scénario qu'on aurait sur... Euh, l'or euh, euh, donc on, on, on ne sait pas si euh, ça va encore consolider longtemps s'il si va y avoir un, un, un, on n'a aucune idée par contre il faut être très très attentif au signal long terme de l'or et euh, le graphique nous montre vraiment que sur l'or on est encore euh, long terme, on est haussier euh, aujourd'hui ce qui arrive c'est qu'on est dans on va regarder les graphiques pour terminer euh, rapidement euh, bon, c'est ça. On va. OK, ça va s'ouvrir. Donc euh, là, on se trouve à avoir une. Ça, ça se trouve être GLD, euh, le TF de l'or, on se trouve à avoir eu une un cassure à la baisse. On est encore à, à la baisse ici dans l'oscillateur. Le, le, le, Donc euh, oui, on descend en ce moment. Ben, sur GDX, c'est la même chose. Euh, l'or euh, gagne des plumes aujourd'hui. Euh, le, le marché à terme c'est bon, 18,99, 1900 donc euh, l'argent c'est la même chose euh, on avait gagné hier mais là on, on est en perte de quelques plumes euh, donc euh, ce qui arrive ben, comme je vous dis, il euh, y a rien de surprenant dans une consolidation, on ne sait pas comment qu elle peut prendre de temps, mais sur l'or comme je vous avais dit, euh, l'or en ce moment on se trouve à être un, un, une solide base ici qui pourrait être la dernière appui pour repartir à la hausse on va suivre ça. Et Standard Poor, euh, sur le long terme, on va le regarder. On va finir avec ça. Là. Euh, OK, Standard Poor, aujourd'hui, on a un rebond. Mais comme je vous dis, c'est ça. On se trouve à être... Euh, ça va être vraiment à suivre d'ici à l'élection de Trump. On n'a aucune idée comment les marchés vont réagir. Euh, euh, L'injection monétaire va se poursuivre. Mais est-ce que ça va se solder euh, à un certain moment donné par... Euh, euh, la fin de ce marché haussier je ne sais pas, mais je voudrais vous montrer rapidement pour terminer euh, Earth, ça, ça se trouve être la compagnie qui est en faillite compagnie de que, euh, auquel les, les traders de Robinhood euh, se sont adonnés au trade regardez, on a acheté, on a vendu ici dans la, la, la, la, la, la, les sous mais dans le fond euh, euh, c'est terrible là, ce qui arrive là, euh, je pense que j'ai pas mon action de Kodak. Euh, si je peux... ouais, je vais vous la montrer rapidement et puis on va terminer avec ça. Kodak, <rire> c'est ce qui est arrivé ici. Regardez la spéculation, ce qu'elle a fait. Bon, je vais la laisser sur l'hebdomadaire. On a eu ici une nouvelle à propos de Kodak qui s'en allait dans, je me souviens pas trop. Et puis on a eu une spéculation, euh, vraiment, on est parti de rapidement, rapidement, de Kodak et 2$ à 60$, pure spéculation donc euh, les personnes qui ont acheté ici, euh, euh, ben c'est par pure spéculation euh, on, on en ce moment doivent, doivent pleurer parce qu'ils ont probablement tout perdu regardez ce qui est arrivé, c'est ça et là en ce moment on, on retombe à la normale donc euh, comme je vous dis euh, au niveau de l'or et de l'argent euh, c'est encore le statu quo euh, c'est de la montée, de la descente on est à 1900 mais euh, ce qui est peut-être pour finir c'est ça que je voulais vous montrer sur l'or rapidement est ce qui devrait pourrait arriver, ça serait peut-être cette fois-ci c'est qu'on casse cette fameuse euh, on voit très très bien que le graphique est allé comme ça, comme ça ici on a une tentative, on n'a pas réussi à, à briser ça et là on est en revirement on voit très très, très bien l'oscillateur euh, ça, ça se trouve être le graphique euh... il faudrait vraiment qu'on se trouve ben, alors, regardez le graphique euh, hebdomadaire il faudrait vraiment qu'on casse ça ici euh, on peut encore avoir une longue euh, bon, une une longue course, quelques semaines, mais ici, l'oscillateur est à la baisse, mais est survendu. Donc, ça peut être positif pour l'or dans les prochaines semaines. Moi, je pense probablement que ça va se solder avec ben, à la octobre, peut-être avant, peut-être à la fin octobre. On va voir, donc on suit ça et on vous revient bientôt.